Konichi romina c'est Mémoire de Légende, j'espère que vous allez bien, moi je suis très content de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo et dans une toute nouvelle saison. Pour cette première de cette saison 2017-2018, on va faire la deuxième contribution, Ulule, comme j'avais dit dans la première précédente, après la bande dessinée, je vais vous parler de la cuisine. Et plus précisément asiatique. Parce qu'aujourd'hui je suis avec Flavien, salut Flavien. Ça fait rien. <rire> euh, merde <rire> Je suis avec Florian Salut Florian Salut Tu as lancé une campagne Ulule, ouais. qui a plutôt bien marché du reste et qui est justement un restaurant japonais J'ai pas appelé ça un restaurant japonais mais un restaurant Tokioit Quand je dis restaurant japonais, le problème c'est qu'on pense tout de suite au sushi Et l'idée c'est de pouvoir proposer autre chose en termes de nourriture. Et donc ton restaurant s'appelle Aoyama. Aoyama c'est un quartier de Tokyo qui se trouve euh, au centre de la ville. C'est un nom qu'on prononce peu parce qu'on vit là-bas en fait. Donc t'as plusieurs stations de métro qui se trouvent dans ce quartier-là mm -hmm. et on va plutôt dire on se retrouve à Omotesando qui se trouve dans Aoyama. Et j'ai choisi ce nom-là tout simplement parce que c'est là-bas que j'ai eu cette idée de ce, de ce projet et je me suis inspiré de différents établissements qui se trouvent dans ce quartier. Bah, tu retire de... les mots de la bouche parce que j'allais te le demander justement. <rire> Mais toi à la base qu'est-ce que tu fais dans la vie parce qu'on en a pas parlé ça. de ça. J'ai fait mes études à l'École en Communication Marketing et euh, euh, avant, je travaillais dans le marketing digital, euh, dans les cosmétiques. Alors comment on, passe rien de... à voir. comment on passe de la communication à la cuisine En cuisinant. <rire> J'aime cuisiner, euh, ne serait-ce que pour mes proches, euh, quand je les reçois à dîner. Et là, un aspect que je souhaite aussi mettre en avant, c'est tout ce qui est pâtisserie. Ah, je me suis mis à pâtisser euh, depuis le début de l'année pour justement euh, pouvoir proposer euh, des alternatives. Ouais. T'as trop regardé M6, toi Ah non, du tout, regarde même pas la télé, Non, parce que c'est ce qu'ils disent justement dans les émissions de pâtisserie. Euh... A vos marques, prêts pâtisser Donc ah, euh, pour ça, je j'ai regardé <rire> 6 On va faire un truc un peu spécial, enfin plutôt comme tout le monde le fait hein, Les David Lafarge, LaDrigue ou quoi On va manger devant vous quelques deux petits plats Bah oui, on était bien obligé Donc du coup, on va déguster un plat et un bon dessert Et puis on vous donnera votre avis euh, pendant qu'on déguste Allez, c'est parti Pour ce premier plat, on a un petit bol de riz hein, Tout ce qui est plus banal On a un petit peu de brocoli, on a un, on a un peu de... Ah non, qu'est-ce qu que c'est C'est du tofu en fait. D'accord, ouais. Le tofu c'est quoi <rire> en fait Du tofu c'est du soja. Alors là il est ferme, là pour le coup il est frit Donc là, en fait c'est un légume, c'est ça Ah non, du tout. Ça Ça base de protéines en fait. Donc ça peut remplacer de la viande, par exemple. Alors ah. ce que je te conseille c'est quand même de manger euh, ça avec ton riz. Le, oh, le tofu pas avec le, le riz Ouais, pas le manger nature, ce sera meilleur. Bon bah y'a plus qu'à y aller du coup. Mmh, c'est bon Non, moi j'avais déjà goûté une soupe euh, une soupe de tofu, euh, le Tokyo je crois, qui est à côté du printemps à Lille J'ai pas trop apprécié l'odeur qu'elle dégageait de la, de la soupe, mais là franchement c'est vachement bon ce bazar L'avantage de le manger comme ça c'est que ça passe mieux je dirais Bah ça, franchement c'est la première fois que je mange du tofu comme ça et super bon Il y a de l'oignon, il y a de l'ail aussi, un peu Ah c'est ça qui, re... qui relève un peu le goût du coup Franchement c'est un délice Du coup on va passer au dessert Et du coup le dessert c'est... Un cheesecake. C'est un cheesecake japonais. Euh, la différence avec un cheesecake plus classique, comme on connaît, euh, new-yorkais, tout ça, c'est que c'est beaucoup plus léger. Euh, on n'a pas de glaçage et c'est une seule et même. Euh, c'est un seul et même gâteau en fait. C'est pas. Euh, comment dire Disons que t'as pas une pâte Ouais et au-dessus avec. Euh... Oui, les techniques sont différentes quoi. Oui, exactement. C'est pas faire. du tout. <rire> C'est pas bon ce truc mmh, Sympa Donc ça veut dire que c'est cuit à haute température Et puis à un moment donné on rebaisse la température C'est jamais à haute température Mais en effet on baisse la température à un moment En fait. Je pensais que c'était une cuisson euh, basse et longue C'est un peu ça ouais. pour faire quelque chose de... C'est ça J'en ai jamais mangé ces trucs là L'idée après ce serait de l'accompagner avec une petite crème Une crème anglaise ou... Ouais ou juste une crème euh, Un peu comme une crème chantilly mais plus légère Je sens un goût de vanille C'est moi ou... Euh, c'est toi Ok j'ai rien vu <rire> Donc du coup ton restaurant s'appelle Aoyama C'est ça C'est une montagne bleue je crois hein. C'est ça Aoyama ça veut dire la montagne bleue Rien à voir avec mon projet D'accord mais, euh, mais voilà Oui parce que ça serait loin à construire ah. du coup Est-ce qu'il y a une date justement d'ouverture Alors il n'y a pas de date L'idée c'est de pouvoir ouvrir euh, d'ici la fin de l'année ou début 2018 Tout dépendra euh, des travaux qu'il y a à faire dans, dans le local Et de toute la mise en œuvre euh, avant l'ouverture euh, En attendant moi j'essayais de communiquer sur son projet via euh, les réseaux sociaux euh, que Je me suis pas mis sur Twitter D'accord J'ai préféré me focaliser sur euh, Facebook et Instagram donc c'est sur Aoyama Lille, parce que ouais. est à Lille En tout cas j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire ou partager puis... Et puis voilà Sayonara Tomodachi